allons faire maintenant un exemple de conversion d'un nombre hexadécimal à deux chiffres, donc un octet, en un nombre en base 10 en décimal. Pour cela, on va commencer par convertir séparément chacun des chiffres hexadécimaux. Donc, Je prends le premier, celui de droite, qui est ici D. D correspond à 13 en notation décimale et le A qui est ici correspond à 10 en notation décimale. Chaque chiffre va avoir un poids différent. Donc les poids sont en puissance de 16. 16 puissance 0 pour celui qui est à droite, qui représente les unités. Et 16 puissance 1 pour ce, le, le suivant. Et bien sûr, si on avait d'autres, on ferait ce puissance 2, etc. 256. Voilà. Pour trouver le code, euh, le, la valeur en décimale correspondante, je vais donc faire le produit on va trouver 10 fois 16 plus 13 fois 16 puissance 0, donc fois 1, c'est-à-dire 160 plus 13, donc ici 173. Et ceci correspond à la valeur décimale de la représentation AD en hexadécimal.